Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. On se retrouve pour l'émission Santé et Spiritualité. On est le jeudi 23 mars 2023 et c'est Myriam avec nous aujourd'hui. Bonjour Myriam. Oui, bonsoir Morgane, comment ça va J'espère que tu vas bien, que tout va bien, voilà

alors moi, euh, je voulais passer bien sûr un grand bonjour bien sûr à tous nos amis auditeurs, auditrices de radio ici maintenant. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre compréhension, voilà. Et euh, voilà, j'espère que tout va bien pour vous, c'est bientôt le printemps, il fait beau, il y a du soleil

voilà il faut toujours être un petit peu de bonne humeur c'est très important d'être de bonne humeur voilà de bonne humeur alors surtout ce que je voulais aussi préciser euh, alors exceptionnellement aujourd'hui on va pas prendre les appels voilà parce qu'aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous et ce que je voudrais dire c'est que tout à l'heure on vous donnera aussi un numéro de téléphone si vous aussi vous avez envie de poser des questions voilà vous pourrez euh, vous pourrez nous joindre toute la journée hein,

vous savez, de 8h jusqu'à 23h. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais vous savez que j'ai une équipe de médiums qui sont là, une équipe des hommes et des femmes qui sont vraiment formidables et vous pourrez les joindre pour vos questions. Et tout à l'heure, on vous donnera bien sûr le numéro de téléphone. Vous préparez uniquement un crayon

papier et on vous donnera bien sûr les coordonnées où vous pourrez nous joindre. Alors, beaucoup de personnes me parlent de cette pierre magique. Voilà la pierre magique. Je vais, Myriam, juste changer ton micro. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec ton micro. Attends deux secondes avant euh, de nous parler de ces pierres magiques. À tout de suite.

Pardon, Myriam, là, c'est bon. Pas de mal, ma chérie. Il y a pas de mal. Alors surtout, euh, beaucoup de personnes viennent me voir pour les pierres chaudes. Voilà, les pierres. Alors, qu'est-ce que c'est les pierres Alors, ce sont des pierres. Euh, par exemple, vous dormez mal le soir, vous avez des angoisses et vous réfléchissez énormément et

par exemple, vous avez vu votre kiné, vous avez déjà fait des crèmes, vous avez tout fait mais rien marche et vous avez des problèmes de dos ou alors vous vous sentez très mal, vous dormez mal, vous avez des angoisses ou vous ressentez comme s'il y avait euh, quelque chose qui vous touche votre corps. Voilà, c'est-à-dire vous vous sentez vraiment

faible et vous, en, vous vous sentez comme s'il y avait des ondes négatives comme si votre tête elle brûle comme si comme votre tête une cocotte voilà c'est à dire vous dormez très mal voilà vous vous êtes pas bien ou alors vous ressentez comme si par exemple comme si on je sais pas par exemple moi j'ai beaucoup de personnes quand ils viennent me voir ils me disent myriam je ressens comme si on m'a fait quelque chose j'arrive pas à avancer euh, je dis amen à tout par exemple je vais vous donner un exemple euh,

Hier, je reçois une jeune fille qui vient me voir à mon cabinet, bien sûr, qui m'a écouté sur radio ici matin. Cette jeune fille, elle me disait, voilà Myriam, je travaille dans une entreprise et euh, mon patron, euh, voilà, je, voilà, mon patron, voilà, elle m'a dit, bon, des choses un petit peu personnelles, je ne vais pas en parler à l'antenne. Et elle me disait, voilà, je comprends pas Myriam, voilà ce qu'il m'a donné.

Voilà, il lui a donné une petite pierre hein, et elle me dit, tu sais, quand je, je rentre dans son bureau, vous savez, Myriam, il y a toujours du charbon, de l'encens, euh, voilà, comme du gris-gris. Mais elle me disait, moi, avant, je croyais pas du tout à ça, comme beaucoup de personnes. Et elle me dit, il m'a fait signer un contrat, il m'a fait signer un papier que je savais même pas. Elle m'a dit que c'est comme s'il m'avait aveuglé. Et elle me dit, quand il m'a fait signer ce contrat

elle me dit, je le montre à une amie, elle, qui est avocate, et l'avocate lui dit, mais ça va pas, pourquoi t'as signé ce contrat? Tu sais, t'es vraiment dans la merde. Et elle, et ça fait depuis des années qu'elle travaille pour, euh, bah, pour ce patron, qu'il l'a complètement, voilà, c'est-à-dire les yeux fermés. Oui, ça existe. Des fois, il y a le mauvais œil, il y a des ondes négatives. Soit on y croit ou soit on n'y croit pas. Après, chacun est libre. Comme chacun, voilà, chaque personne est libre. Alors, il faut vraiment faire

Très attention, vraiment très attention. Je reçois aussi une dame, pareil, qui voulait vendre sa maison. Elle a une très belle maison. Alors, elle me dit Voilà, Myriam, je l'ai donnée à trois agents immobiliers. Elle me dit Quand je rentre à l'agence immobilière, quand ils voient la photo de ma maison, ils me disent Mais elle est, elle est super, votre maison, on va la vendre en une journée. Et elle me dit Dès que les acheteurs veulent faire une proposition, elle me dit que la vente eh bien, elle est balée

annuler elle me dit voilà il se passe quelque chose qui est pas voilà quelque chose qui est pas normal Vous voyez ce que je veux dire vraiment quelque chose qui est pas normal alors ce que je voulais aussi préciser vous savez que Myriam fait beaucoup de choses parce que je ne veux pas dévoiler bien sûr tout ce que je fais voilà parce que c'est important la discrétion si vous aussi vous êtes dans ce cas là par exemple vous avez des problèmes d'amour vous avez des problèmes de travail à chaque fois vous faites quelque chose vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie vous

vous dormez très mal le soir, ou alors vous sentez qu'il y a des choses qui disparaissent chez vous, ou alors par exemple vous avez peur du noir, par exemple vous avez peur de la lumière, euh, par exemple vous êtes obligé toujours d'allumer la lumière vous, vous, vous ressentez que les portes et eh ben ça éclate voilà, ou alors par exemple vous avez mis des objets, vous voyez que vos objets disparaissent, ou alors un problème d'héritage, un problème familial, par exemple vous vous entendez pas avec la belle-mère, ou avec la belle-sœur, ou le beau-père ou avec un de vos enfants, vous savez ça

ça peut aussi arriver par exemple avec vos enfants, ça va pas. Ou alors c'est le contraire, les enfants qui ne s'entendent pas avec les parents. Et que vous sentez votre vie, tout ce que vous faites, eh ben, ça bloque. C'est comme, si comme si vous étiez dans une prison et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Eh ben, moi je suis là pour vous aider et trouver une solution. Alors euh, oui euh, Myriam, on a en plus déjà eu euh, pas mal...

De témoignages et de réactions de nos auditeurs et auditrices euh, ayant eu euh, le plaisir euh, de te rencontrer et, et partageant voilà leur euh, satisfaction avec euh, nous euh, lors des précédentes euh, émissions. Euh, Miriam, tout à l'heure tu nous parlais de ton équipe de médiums. Alors tu as une équipe de médiums qui répond à un numéro également euh, et qui travaille avec toi. Comment sélectionnes-tu euh, tes collaborateurs

alors, comment je sélectionne Ben, bah, alors, c'est des médiums. Euh

qu'on qu me recommande, attention c'est pas des médiums que, que je prends comme ça hein. c'est à dire qu'on me recommande euh, voilà qu'on me recommande c'est aussi des médiums aussi qui euh, qui sont venus me voir aussi, il y a des médiums aussi par exemple j'ai une médium par exemple ça fait depuis 26 ans qu'elle travaille avec moi hein, Voilà. Ben, elle, elle est venue la première fois, euh, la première fois elle est venue me voir en consultation voilà c'était vraiment en consultation, Alors, je sais pas si on

montant

oui, on, voilà, on m'entend. Elle est venue me voir en consultation, Voilà, par exemple, elle s'appelle Marie, elle est venue me voir en consultation, elle m'avait écoutée sur une autre radio, Alors, je ne vais pas citer la radio parce que voilà, je fais quand même pas mal de, de stations, et elle est venue me voir en consultation et elle avait déjà son cabinet, elle avait déjà son cabinet, elle était, voilà, et elle, au début, elle n'osait pas, elle osait pas venir me voir et elle en avait marre de travailler chez elle parce qu'elle travaillait de chez elle, c'est une très bonne médium parce que, bon, ça fait depuis 26 ans qu'elle est avec moi

et elle me disait, écoutez, Myriam, j'aimerais bien travailler avec vous. Bah, ben, j'ai dit, écoutez, il n'y a, y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Et elle est venue travailler avec moi. Après, ben c'était comme ça. Après, j'ai eu une autre, pareil. Euh, j'ai eu une autre, mais souvent, ce sont des médiums qui ont déjà eu leur cabinet de voyance, hein, qui, qui, soit ils travaillaient de chez eux à la maison, soit ils veulent plus travailler à la maison parce qu'ils veulent plus recevoir, euh, voilà, ils veulent plus recevoir les gens chez eux en privé. Alors, ils préfèrent travailler

en dehors, voilà, ils préfèrent travailler en dehors, mais c'est des médiums quand même qui sont très bien sélectionnés ce sont des hommes et des femmes qui sont vraiment à l'écoute, qui sont vraiment, voilà, qui sont très bien moi franchement ce que je conseille à tous nos amis qui nous écoutent euh, voilà, on peut peut-être donner le numéro du serveur hein, je, voilà, oui. que, voilà, ben, je vais leur donner alors prenez

un crayon et un papier, ça y est, vous l'avez pris et vous pouvez les joindre. Alors, surtout, gardez bien ce numéro, car ce numéro, il marche de 8h jusqu'à 23h. Voilà, vous pouvez les joindre dès matin. Alors, le numéro, vous pouvez le joindre au 08 92 39 78 78. Je répète, 08 92

39 78 78 et si vous voulez bien sûr prendre rendez-vous avec moi à mon cabinet vous savez que mon cabinet se trouve 11 11 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement

11 Avenue Raymond.Carré, dans le 16e arrondissement, je consulte soit au cabinet, soit je fais aussi des consultations par téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est les consultations par téléphone Par exemple, si vous habitez très loin et vous pouvez pas vous déplacer à mon cabinet, vous appelez directement mon secrétariat, vous dites, voilà, j'aimerais avoir une consultation avec Myriam en privé. Alors, mon portable, vous pouvez me... Alors, c'est vrai, je donne pas trop le fixe parce que, bon, on peut le donner, mais j'ai remarqué 99% des gens

préfère appeler sur le portable. Alors le portable c'est le 06 32 22 37 01. Je répète 06 32 22 37 01 et mon cabinet se trouve 11 avenue Raymond carré dans le 16e arrondissement.

Eh bien, merci euh, pour euh, ces précisions, Myriam. Alors, euh, auditeurs, auditrices, aujourd'hui, vous pouvez euh, poser vos questions via notre compte Instagram Radio.

Euh, ici et maintenant, voilà, sur Instagram, vous pouvez envoyer euh, vos questions et Myriam vous euh, répondra. Euh, nous continuons euh, l'émission. Alors, euh, en ce moment, euh, Myriam, euh, le, le climat est un peu particulier, enfin, euh, avec... Euh,

les grèves, mobilisations, etc. Est-ce que les personnes euh, qui viennent te consulter sont également affectées par euh, l'ambiance générale Alors pas du tout. Tous les personnes qui viennent me voir en consultation, il n'y a pas de souci. C'est comme la semaine dernière, le samedi ou mardi la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait grève et moi tous mes clients sont venus me voir en consultation. Il y avait

aucun souci. Mais tu sais, des fois, ils essaient aussi de faire peur aux gens, hein. ils essaient de dire, mais moi, les gens, ils sont venus, il n'y avait aucun problème. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que mon, le cabinet est fermé le jeudi parce que je ne consulte pas le jeudi, je consulte uniquement en consultation privée par téléphone. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait une petite grève, voilà, il y a une grève, mais euh, normalement, mes clients sont tous venus, il n'y avait aucun souci.

Eh bien tant mieux euh, Myriam. Et aussi enfin la question euh, que je posais, c'était de savoir est-ce que bah euh, en ce moment les personnes qui te consultent sont

un peu stressé, embêté par euh, tout ça en fait oui, personnellement. Oui, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont pas bien en ce moment à cause de, à cause du travail. Euh, par exemple, j'ai eu un, un monsieur qui qui travaille euh, par exemple, euh, voilà, qui qui fait un travail qui est très difficile. Et ben lui, par exemple, euh, oui, il est stressé, il est pas bien à cause de la retraite avec tout ce qui se passe avec le vote à partir de 64.

Ans. il y a beaucoup de gens bien sûr qui sont en colère, euh, ils sont en colère parce que les tarifs ils augmentent l'électricité, le... bon ça l'électricité ça on sait, les courses tout ça, et c'est vrai que le, bah, les gens ils ont très peur, ils sont dans une situation qui est très délicate et très difficile il y a des personnes malheureusement ils vivent avec 200-300 euros par mois, c'est à dire qu'à la fin du mois bah, ils, ils sont obligés de compter à chaque fois les sous, j'ai reçu aussi un couple qui vont partir aussi à la

retraite, pareil, eux aussi, ils me disent, bah tiens, la retraite, ça va baisser, ils auront moins d'argent. Bah, même les retraités, ils ont très peur, les retraités aussi. Les, voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont angoissées. Alors, je rappelle qu'on est avec notre invité Myriam, coach de vie sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez également euh, poser vos questions sur notre forum, leforum.com

et sur Instagram radio.ici et maintenant euh, je voulais vous dire aussi, vous inquiétez pas si vous êtes sur le site ici et maintenant.com, radio ici et maintenant.com et, et que vous voyez du changement et un renouveau, eh bien c'est fait exprès, voilà, donc n'hésitez pas à découvrir et voir euh, la mise à jour de notre site internet qui s'embellit on travaille encore euh, dessus c'est le site radio ici et maintenant.com euh, c'est vrai qu'on n'avait pas eu

L'occasion euh, d'en parler aujourd'hui, donc je souhaitais le, partager cette information-là aussi avec euh, vous. Donc maintenant, même, enfin c'était le cas avant aussi, mais euh, c'est devenu encore plus simple avec le nouveau site internet radio ici et maintenant.com. Quand vous allez dessus euh, avec votre smartphone, il y a un bouton play et vous pouvez nous écouter partout où vous êtes dans le monde. Ici, radio ici -et -maintenant, euh, .com. Voilà, Myriam, donc. Euh,

euh, tout à l'heure tu nous parlais de ton équipe de médium et euh, j'imagine que voilà tu as une équipe euh, qui est euh, tout aussi euh, euh, formidable que toi est-ce que euh, par exemple tu, si des personnes sont intéressées pour justement rejoindre tu, ton équipe tu proposes, euh, des, enfin, tu proposes à des personnes de rejoindre ton équipe de médium alors c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me demandent

est-ce que je recrute des médiums alors il faut qu'ils viennent me voir directement à mon cabinet pour qu'on puisse en discuter oui parce que ça m'a déjà arrivé de recruter des gens qui sont venus me voir euh, j'ai déjà recruté aussi des magnétiseurs tout ça ils n'hésitent pas qu'ils passent me voir direct moi je préfère qu'ils viennent me voir directement au bureau et là on en parle tranquillement il n'y a pas de souci

alors, Myriam, on a une question euh, d'un internaute que je vais partager avec euh, toi. Euh, C'est une auditrice qui a écrit « Alors, mon mari est chauffeur de taxi. Le soir, il arrive à la maison en étant fatigué. Euh, que pouvons-nous pouvons faire pour garder notre couple avec deux enfants ?» Alors, je, je vais répondre bien sûr à cette auditrice. Alors,

Comment faire Alors déjà, si son mari, il rentre très fatigant, être taxi, euh, voilà, taxi, c'est un travail quand même qui est très difficile parce qu'il faut déjà supporter la clientèle, c'est difficile. Des fois, bah, les pauvres, ils restent pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures qu'ils n'ont pas de clients, qu'ils sont qu sont assis ou, de, ou debout. Et surtout, c'est des personnes aussi qu'ils ont besoin de vraiment de

calme, alors c'est un métier qui est difficile, il faut, voilà, c'est pas un métier de la rigolade parce que des fois ils ont aussi des clients bah, qui sont chiants hein, voilà, qui, qui, qui sont difficiles, moi j'ai eu l'occasion aussi de parler avec beaucoup beaucoup de, de chauffeurs de, de taxi qui me racontaient que, que c'est stressant ce métier, que c'est bah, pas facile, hein, que c'est pas évident, moi le seul conseil que je lui donne, surtout il faut qu'elle a de la patience avec son mari, voilà surtout beaucoup beaucoup de patience

et surtout, euh, surtout qu'elle ne l'énerve pas. Voilà, il ne faut pas qu'elle l'énerve. Et euh, voilà. Et, et surtout, il faut qu'elle le soutienne. Et, euh, et je suis sûre que c'est un couple qui peut durer. Il n'y a aucun problème. Mais surtout, il faut qu'elle le soutienne

énormément son mari et surtout qu'elle le soutient, voilà, qu'elle essaie d'être un petit peu plus calme avec lui parce que c'est vrai qu'il y aura des moments, il va rentrer, il va être stressé, il va être énervé, il ne vou voudra pas les cris des enfants, il voudra le calme et surtout il faut qu'elle a de la patience, mais beaucoup, beaucoup de patience.

C'est vrai que de, dans ce genre de situation, eh bien, euh, bah, cette auditrice qui a écrit euh, cette question, elle peut peut-être se sentir euh, délaissée aussi par son mari. Donc euh... Oui, mais c'est oui, mais, oui, mais vrai parce qu'ils ont des heures difficiles. Moi, je sais pas si ce monsieur fait des heures de nuit, s'il fait des heures de la Par exemple, imagine, il fait des heures de la nuit. Par exemple, le soir, je vous donne un exemple. S'il commence à 14h ou 15h, il rentre à 2h, 3h du matin. Et, excuse moi euh, son seul plaisir, il va rentrer, il va regarder

un petit peu la télé ou il va prendre un café ou un thé il voudra aller dormir tu vois il, voilà mais c'est un travail quand même qui est difficile il faut qu'elle elle a la, la patience voilà il faut pas oublier que euh, voilà c'est leur gain de pain c'est voilà pour payer le loyer pour payer le crédit

pour les enfants, il faut qu'elle a de la patience. Il faut vraiment qu'elle a de la patience. Ça ne veut pas dire qu'il qu l'a délaissée, qu'il ne tient pas elle. Euh, il faudrait que je voie son cas. C'est n'est pas évident, comme ça, parler comme ça. Euh, moi, c'est quoi que j'invite cette personne, C'est cette dame, si elle veut bien, c'est de prendre rendez-vous directement avec moi, qu'elle qu vienne me voir, et que qu'on puisse en discuter tranquillement. Merci. Et autre question, Myriam

alors, euh, autre question, euh, c'est euh, donc quelqu'un qui a écrit, je cite, euh, « Ça fait deux ans que j'ai créé ma société, mais ça ne marche pas du tout. Euh, avant, j'étais salarié, et eh bien, j'avais un salaire fixe. Que dois-je faire Est-ce que je dois fermer ma société ?» Alors.

Alors moi, c'est quoi que je conseille à cette personne C'est d'abord d'en parler à son comptable. Déjà, c'est la première chose. Si jamais vous voyez que la société, ça ne marche pas du tout parce qu'après, vous savez, vous avez l'URSA, vous avez les charges, tous les charges qui tombent dessus... Euh,

Essayez d'en parler d'abord à votre comptable et il faut pas non plus que vous avez la corde, vous voyez ce que je veux dire Si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à vous à vous en sortir, il vaut mieux mettre la société en sommeil, hein, voilà, de la mettre en sommeil qu'elle dort. Et moi le conseil que je peux vous donner après vous faites ce que vous voulez, bien sûr, moi je vous dis après c'est vous vous êtes juge, hein, euh, moi je vous conseille de la mettre d'abord en sommeil pendant un an

et d'essayer de reprendre et je suis sûr que dans votre activité je suis sûr que vous devez avoir un bon cv et je suis sûr que les portes ils vont s'ouvrir c'est à dire que pour moi je m'inquiète pas du tout je sais que vous allez trouver du travail mais il vaut mieux mettre un an en sommeil

et euh, voilà, parce que chaque situation, chaque cas, voilà, chaque cas, c'est pas pareil, vous voyez. Mais c'est vrai que si sa société ne marche pas, il vaut mieux qu'il la met un an en sommeil et qu'il puisse travailler chez un employeur. Et en plus, il le dit, il dit qu'avant, quand il travaillait, ça se passait très bien chez un employeur. Alors, il faut pas non plus qu'il a la, la corde au cou.

C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui euh, veulent devenir auto-entrepreneurs et qui veulent se mettre à leur compte. C'est pas le moment. Moi franchement ce que je conseille aux gens euh, et après ils font. Ce il... Moi je dis ce que je ressens. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Moi j'aime bien que les gens prennent des décisions. Ce n'est pas le moment de se mettre à son compte. Je vous dis sincèrement et ça je l'ai dit plusieurs fois. Ou alors vraiment si vous vous mettez votre compte, par exemple ça peut être une infirmière, je donne un exemple, une aide soignante. Voilà. Il y a du. Il, il, il, euh, voilà par exemple

le kiné, bien sûr, le kiné il peut se mettre à son compte. Il y a des professions, oui, on peut se mettre à son compte. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Mais il y a des professions qu'il faut faire vraiment très attention. Par exemple, si une personne me dit, voilà, je travaille comme secrétaire dans une grosse boîte et j'ai envie de me lancer pour ouvrir ma boîte de, de, je sais pas, moi, je donne un exemple, ma boîte de chocolat ou ma boîte de bonbons ou j'ai envie d'ouvrir une bijouterie, tout ça. Je lui aurais dit, non, attends un petit peu, surtout avec la crise qui se passe

en ce moment, il vaut mieux garder ton travail, mais ça t'empêche pas, si en, tu aimes bien les bijoux, tu aimes bien faire ça, de faire ça à côté. Pourquoi pas le week-end, voyez Mais moi, le conseil que je peux donner à tout le monde, ne quittez pas votre travail. Ce n'est pas le moment. Mmh.

Euh, D'accord. Et eh bien, euh, tu parles donc des, des personnes qui sont salariées, mais si, si enfin, euh, les personnes auto-entrepreneurs, auto etc., peuvent. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent faire justement pour euh, développer leur activité euh, vu que c'est compliqué en ce moment mais Bien sûr, c'est compliqué. Mais comme je dis, ça dépend de l'activité. Ça dépend vraiment de l'activité. Par exemple, comme tu as dit, les personnes qui créent leur marque. Euh... C'est difficile. Mmh. Non, c'est difficile. Franchement, moi, moi par exemple, j'ai un.

Styliste, un client, un jeune qui euh, qui a voulu créer, bah, un euh, voilà, styliste, ben bah, il est en train de couler. Et là, il, il, euh, et moi je lui ai conseillé. Et heureusement que lui il, il a vraiment de la chance parce qu'il est resté en bon terme avec son avec son employeur. Son et son employeur va le reprendre, mais c'est pas le moment d'ouvrir. Moi je dis sincèrement, Ou alors il faut vraiment avoir, euh, c'est-à-dire. Euh,

comment dire, les les, euh, euh, <rire> les épaules, les droites. épaules, voilà, vraiment avoir les épaules bien lourdes, bien, bien fort, et avoir euh, vraiment, euh, ou, ou avoir votre famille qui vous soutient, et surtout avoir un très bon carnet d'adresses, parce que si vous n'avez pas un très bon carnet d'adresses, et surtout, voilà, des épaules bien, bien fortes.

Voilà, bien fort. Mais si vous n'avez pas tout ça, faites quand même attention. Ne, vous le, ne laissez pas euh, parce que vous pouvez, le lendemain, comme je vous dis, il y a les charges, il y a tout ça. C'est très dur, c'est très difficile. Faites attention où vous mettez les pieds. Alors Myriam, on a encore quelques petites questions. On va faire une petite pause euh, et, euh, pour voilà. si tu veux boire un petit verre euh, d'eau. Euh, et après, je vais te poser également les autres questions euh, qu'on a reçues sur Internet. Je vous rappelle que

euh, voilà, aujourd'hui vous pouvez euh, envoyer vos questions à Myriam sur euh, radio.icietmaintenant.com, le compte Instagram de la radio, euh, donc euh, radioici et maintenant

euh, N'hésitez pas à envoyer vos questions en message euh, privé. Euh, et puis, euh, allez visiter notre site qui a été mis à jour. Euh, C'est le site maintenant.com. On se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Myriam. À A tout de suite. À tout de suite.

Alors Myriam, on continue hein, puisque je vois qu'on a <rire> pas mal de questions sur euh, internet, des questions intéressantes. Euh, alors quelqu'un écrit, hum, alors je cite, j'ai mon enfant de 14 ans qui ne m'écoute pas, euh, pourtant toujours elle me dit que j'avais raison. Alors euh, conseil...

Attends. Alors un conseiller à l'école me conseillait de la ramener chez un psychiatre. Alors euh, un conseiller à l'école me conseille de l'emmener chez un psychiatre. Alors tout d'abord, je vais répondre à la question à cette dame hein, voilà parce que j'ai la fiche. Alors moi, madame

N'écoutez pas trop l'école, ce qu'ils vous disent. Il faut faire vraiment très attention parce que des fois, l'école, ils exagèrent. Vous savez, quand ils vous disent à l'école, allez-y voir un psychiatre ou un psychologue, c'est comme s'ils veulent sortir votre enfant de la scolarité. Il faut vraiment faire

attention vraiment faire très attention parce que si vous rentrez dans ce cas là les services sociaux les psychiatres les assistants sociales c'est très dangereux il faut vraiment faire très attention si vous la maman vous ressentez que votre enfant

il est agité, mais c'est vous que vous devez le ressentir, attention, vous devez le ressentir et surtout aussi vos amis et la famille, l'entourage. Si par exemple dans votre famille, l'entourage, on vous dit, ah bah tu sais ton fils, ta fille, elle est turbulente, ta fille, elle arrête pas de bouger, ta fille, elle est comme ça, là, oui, ce que vous faites, surtout prenez

un psychologue ou un psychiatre en privé. C'est-à-dire, vraiment, c'est vous qui le choisissez. Vous voyez ce que je veux dire Vous laissez... Ne rentrez pas. Moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup de parents. On leur a retiré les enfants. Faites très attention, très attention. Et je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai eu des, des cas. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai une maman, et heureusement que c'est moi qui l'a sauvée, cette maman. Elle avait... Euh, sa fille, elle avait 5 ans. Elle était, euh, bon, à la maternelle. Et la maîtresse

je ne sais pas ce qu'elle avait, elle avait une rage contre cette petite, elle lui a dit, voilà, votre fille, euh, elle est turbulente, vous, vous... et sa fille, elle la mettait vraiment au placard, ça veut dire dans le coin, elle s'en occupait pas, voilà. La maîtresse ne s'occupait pas de cette petite, elle lui a dit, allez-y voir, vous n'arrivez pas. Eh bien, heureusement qu'elle est venue me voir cette maman, et cette maman m'a écouté aussi sur radio ici maintenant, quand elle est venue me voir cette maman, elle m'a dit, voilà ce qui se passe à l'école, voilà ce qu'ils veulent me faire. Moi, je lui ai dit...

« Attention, vous allez recevoir les services sociaux. » Elle me dit « Quoi ?» J'ai dit « Oui, vous avez très bien compris. » J'ai dit « Ils ont dû signaler euh, voilà, le cerf. Je lui dis dit « Faites attention, vous risquez d'avoir une surprise de l'assistance sociale. Elle risque de venir chez vous. »« Faites très attention. » Heureusement que cette dame, c'est une femme qui est très bien. Et en plus, cette dame, elle est infirmière. Euh, son mari, voilà, euh, il, il, euh, ce, son mari, il est content.

C'est-à-dire, c'est des gens qui sont très bien, bien, voilà, très bien. Et je lui dis, faites très attention, faites très attention, parce qu'il faut faire très attention. plus, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Même pas quelques jours après, elle a eu les services sociaux qui sont venus pour voir comment cette femme, elle vivait, comment elle se comportait avec sa fille. Et on a failli lui retirer cette petite de 5 ans. Il faut faire très attention, parce que vous savez, quand eux, ils commencent à mettre leur nez dedans, euh, alors.

Je sais bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des enfants aussi qui sont mal... Euh, il y a eu la maltraitance, je suis d'accord avec vous. Mais des fois, il y a aussi des parents qui sont très bien et on leur cherche la petite bête. Vous voyez ce que je veux dire, la petite bête. Alors, il faut faire très attention. Moi, le conseil que je peux vous dire

uniquement si vous sentez vraiment c'est vous les parents vous ressentez comme je vous ai dit votre entourage vous dit tiens ta fille ton fils il y a un souci là vous prenez un rendez-vous chez un psychologue mais vraiment il faut que ce soit vous qui choisissez et ne prenez pas les psychologues que l'école vous donne vous savez qu'on vous donne euh, oui tenez moi je connais un psychologue non vous devez chercher et vous devez trouver par vous même et là

quand vous allez voir le psychologue, et vous allez tomber vraiment sur des psychiatres, des psychologues qui font très bien leur travail, et là ils vous diront ce que, mais sincèrement, dès que vous voyez que la maîtresse, elle commence à fouiller tout ça, c'est pas très bon, et c'est mauvais signe. Hein.

Euh, alors, puisqu'on a parlé euh, par rapport à cette question de l'auditrice de psychiatre, euh, est-ce que, enfin, euh, toi aussi, tu conseilles de temps en temps certains de tes clients, euh, pour certains cas, à consulter des psychiatres et dans quel genre de situation euh, tu ne peux pas accompagner la personne et tu l'invites à aller voir, du coup, euh, un psy

moi, sincèrement, je bon, ne je, je veux pas trop parler, mais moi, je suis contre les psys. Je suis contre les médicaments. Euh, voilà, je suis contre... Euh, voilà, Parce que souvent, les gens, par exemple, qui sont en dépression, on leur dit souvent, ah, c'est dans ta tête, ou ça va pas, qu'est-ce qui se passe. Moi, franchement, je conseille toujours aux gens, à mes clients, de voir d'abord leur médecin de famille. J'ai plus confiance à mon médecin de famille.

Vous voyez, par exemple, votre médecin, il vous connaît depuis des années, il sait comment vous êtes, mais les psys, il faut, faut, faire, il faut être prudent. Vous pouvez aller voir un psy, mais ça dépend. Moi, par exemple, c'est quoi qui m'énerve chez des psys C'est qu'on on drogue trop les gens, on leur donne trop de médicaments. C'est ça que j'aime pas.

Voilà. Parce que, un psy, tu vas le voir, il, il va te donner des sachets, il va te donner des médicaments. Moi, je suis d'accord pour les gens, vont voir un psychologue. Un psychologue, oui. Par exemple, il y a des choses, vous pouvez pas parler. Vous voulez vous confier à quelqu'un d'étranger? Oui. Je préfère plutôt une psychologue. Mais un psychiatre,

franchement, moi je conseille aux gens si vous devez aller voir un psychiatre, sauf si votre médecin vous dit, par exemple, si votre médecin vous dit, bah, écoutez, euh, vous devez aller voir un psychiatre, c'est lui qui est juge, c'est-à-dire que c'est lui qui doit euh, vraiment décider. Mais il faut faire, moi je dis toujours, faites confiance à votre médecin, le, votre médecin, essayez de lui faire confiance, parce que les, les médecins, moi je sais, par exemple, j'ai mon médecin de, de famille, je lui fais confiance vraiment aveugle,

voilà, par exemple à chaque fois quand j'ai besoin de faire une opération, quand j'ai besoin de faire quelque chose, il m'a toujours donné des bonnes adresses, il m'a toujours donné, par exemple la dernière fois j'avais besoin d'une adresse d'une psychologue pour une de, une de mes clientes, il m'a donné une très bonne adresse d'une psychologue, une dame super sympa, voilà, c'est très bien passé, ma cliente, elle est partie, elle était contente et qu'avant cette pauvre femme elle allait voir uniquement que des psys et on, on la droguait des médicaments, voilà.

C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Si vous pouvez éviter les médicaments, évitez. Mais comme je vous dis, écoutez d'abord votre médecin. Merci Myriam. Je vais faire une petite pause pour ouvrir la deuxième page promotionnelle. On va partager les coordonnées de Myriam avec vous pour que vous puissiez la retrouver après cette émission.

Myriam, coach de vie, magnétiseuse, vous propose des euh, rendez-vous par téléphone ou bien des rendez-vous directement à son cabinet au 11 avenue raymond Poincaré dans le 16e arrondissement de Paris pour prendre rendez-vous avec Myriam. Rien de plus simple euh, que de l'appeler au 06 32 22 37 01, je répète.

06, 32, 22, 37, 01. Et puis l'équipe de Myriam vous répond euh, 7 jours sur 7 de 7 h à minuit au 08...

92 06 97 97, je le répète, 08 92 06 97 97. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en tapant sur un moteur de recherche Myriam Voyance et vous tomberez directement sur son site internet.

Alors, on continue l'émission. Posez vos questions aujourd'hui sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant pour avoir un éclairage sur votre situation. Euh, voilà, vous pouvez poser la question, comme je vous l'ai dit, sur Instagram radio.ici et maintenant. Euh, donc, une personne a écrit. Euh... Excusez-moi, donc je suis en train de relire. Euh...

Le message, voilà, donc je cite, euh, mon enf « mon Bonjour Myriam, j'ai bonjour mon enfant de 7 ans qui est toujours devant un ordinateur euh, plus euh, la PlayStation et il, euh, il n'écoute pas à l'école et dit que l'école ne sert à rien. Euh, comment faire ?»

Alors je vais répondre à ce petit. Non, l'école sert toujours à l'école. Alors déjà, je sais que ce cas-là, je, je le reçois énormément dans au cabinet euh, des parents qui, qui souffrent

énormément, les enfants qui sont toute la journée avec leur ordinateur, le portable. Alors les parents, maintenant, il y a des parents qui ont peur. Moi, j'ai déjà eu un cas d'une maman qui avait très peur parce qu'à chaque fois qu'elle retirait l'ordinateur, le portable, son fils, il se mettait à crier, à pleurer. Elle avait même peur de lui. Elle savait plus quoi faire. Alors...

Euh, l'école, bien sûr, l'école, elle est très importante, bien sûr, parce que s'il veut apprendre... Alors, attention, il y a des enfants qui sont faits pour aller à l'école et il y a des enfants qui sont faits pour apprendre un métier, un apprentissage. Moi, le conseil que je peux vous donner, euh, votre enfant, c'est d'essayer ah. de l'aider.

Vous voyez, vraiment de l'aider. Alors moi, j'ai aidé beaucoup, beaucoup des jeunes de 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, même 18 ans, qu'ils étaient complètement drogués, drogués par Internet, tout ça. Tout ça, on peut le travailler. Même si votre enfant ne... ne...

Vous n'avez pas envie de le ramener, il n'y a aucun problème. Moi, je vous invite simplement à me ramener sa photo, de venir me voir et là, je peux les aider et on peut trouver une solution. Et comme je vous ai dit, Myriam peut aussi magnétiser aussi les photos aussi. Et j'aide énormément des parents qui ont eu des petits soucis, par exemple avec euh, leurs enfants. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple.

Un petit jeune, euh, voilà, la maman, euh, voilà, elle travaillait toute la journée et son fils ne voulait pas aller à l'école, voilà. Et cette maman, elle est venue me voir, on a travaillé dessus avec elle parce que, et surtout, c'est très important, la confiance, parce que la confiance, c'est quelque chose, de, et surtout, il faut être positif. Et on a travaillé, maintenant, ça se passe très bien, le petit va à l'école, voilà, ça se passe très bien, parce que, vous savez, il y a des choses que je peux vous dire à l'antenne et des choses que je peux pas vous dire, vous voyez

vous allez voir quand vous allez venir me voir au cabinet, là je vais vous expliquer et je vous dirai vraiment le travail ensemble, comment on va travailler ensemble. Mais comme je vous dis, alors surtout il y a un truc aussi que vous devez savoir, quand je peux faire quelque chose je dis oui, si je peux pas je vous dis clairement je peux rien faire. Mais on trouvera une solution ensemble.

Alors Myriam, justement en parlant de magnétisme, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions, nous rappeler ce que c'est finalement le magnétisme Alors le magnétisme, on travaille beaucoup beaucoup avec les mains, voilà, je travaille beaucoup beaucoup avec les mains et je travaille aussi beaucoup beaucoup avec de l'huile d'argan.

Voilà, de l'huile d'argan. Je travaille énormément avec de l'huile d'argan et je travaille aussi avec des pierres chaudes, Voilà, avec des pierres chaudes. Je travaille aussi avec beaucoup beaucoup des bougies. Je travaille aussi avec des petites pierres, c'est à dire des petites pierres magiques. Voilà c'est des petites pierres. Alors c'est vrai quand les gens viennent me voir au bureau ils les voient hein, les petites pierres et je travaille aussi avec pas mal de, de matériel malheureusement je peux pas tout dévoiler mes secrets. Voilà parce qu'il y a aussi des secrets mais euh, je travaille aussi

avec du sel je travaille aussi avec pas mal de choses voilà pas mal de choses des pierres magiques et euh, plein de choses plein de choses plein de choses <rire> alors myriam par rapport à la question précédente de l'auditrice sur son enfant euh, qui est un peu on va dire comme tu le disais drogué par euh, les écrans et internet euh, c'est vrai qu'aujourd'hui eh bien euh,

aussi, c'est la solution la plus euh, facile pour les parents pour faire euh, occuper leurs enfants, de leur donner euh, une tablette dès le jeune âge, et ça fait qu'en grandissant, et eh bien ils deviennent oui, addicts. Exact. Mais ça, c'est pas une bonne idée. Moi, je l'ai dit plusieurs fois aux parents arrêtez quand, euh, vos enfants de leur donner la tablette, tout ça. Il faut qu'ils arrêtent. C'est les parents, c'est la faute de, des parents. Je suis désolée de le dire, hein, parce que des fois, les parents, ils, bah, ils donnent la tablette, c'est pour que les enfants, bah, qui foutent la paix. Hein. Mais ça, c'est pas bon. Ils

il faut, il faut pas, vous euh, voyez, c'est comme par exemple, faites attention quand vos enfants regardent sur YouTube. Faites très attention, c'est à vous de surveiller parce qu'après c'est trop tard. Bon, c'est jamais trop tard, mais il faut faire attention. Mais comme je vous dis, si vous avez ce cas-là, vous inquiétez pas, je peux vous aider.

C'est vrai que surtout euh, sur euh, YouTube, enfin si un, un enfant regarde sans surveillance euh, des, des sites ou des images violentes, etc., ça peut affecter euh, euh, sans doute l'enfant, n'est-ce pas

bien sûr, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais maintenant il faut faire attention et comme je dis, même quand vous regardez la télé, faites attention à ce que vous regardez devant votre enfant faites attention, vous savez euh, surtout la télé en ce moment avec tout ce qui se passe, Bon, euh, moi je sais que je ne la regarde plus, hein, depuis, depuis le confinement moi je ne l'allume même plus la télé parce que des fois je me dis, euh, on entend tellement des conneries tout ça que maintenant ça me donne même plus envie de, voilà, d'écouter euh, voilà. Euh, mais il faut faire attention

il n'y a pas que mieux de les habituer à écouter une radio, à prendre un livre, à prendre un bouquin. Euh, voilà, c'est surtout la lecture. Vous voyez ce que je veux dire C'est à vous d'habituer vos enfants. Ou alors, si vous avez envie de, que vos enfants regardent, eh bien, surveillez le programme. Surveillez surtout, faites très attention. Alors... Euh...

Euh, voilà, donc nous continuons l'émission sur Radio ici et maintenant avec notre invitée Myriam Medium, coach de vie parapsychologue euh, qui répond à vos questions sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Euh, N'hésitez pas à visiter notre site internet, on a fait euh, voilà, pas mal de changements et il est encore euh, plus beau qu'avant, c'est Ici et maintenant.com. Euh, nous attendons vos autres questions sur le...

Euh, compte Instagram radio.ici et maintenant à tout de suite

Et nous continuons l'émission avec euh, notre cher invité Myriam euh, qui est avec nous. Myriam, vous allez pouvoir euh, la retrouver après cette émission. Alors justement, euh, Myriam, il y a quelqu'un qui a envoyé un message euh, sur euh, Instagram en me disant euh, « Bonjour Myriam, je travaille euh, chaque nuit jusqu'à 21h et j'ai vraiment envie euh, de venir te voir. Euh, Est-ce possible après mon travail, comment faire ?»

Alors, oui, il y a une solution. C'est bien cette question à 21h. Alors, si, alors, je fais des consultations par téléphone. Oui, c'est-à-dire que mon cabinet n'est pas ouvert à 21h. Malheureusement, je suis une maman, j'ai des filles, hein. j'ai une, une vie de famille, je dois rentrer à la maison. Mais si vous travaillez très tard, je consulte aussi le samedi. Alors, attention, je suis là aussi le samedi. Hein. Le samedi, je suis là. Et si jamais vous travaillez

tous les jours jusqu'à 21h, vous appelez directement mon secrétaire et je peux vous faire votre consultation tard le soir, oui. Pour toutes les personnes exceptionnellement, par exemple, qui quittent à 21h ou 22h, oui,

pour ces personnes-là, je peux, euh, voilà, je, je peux comprendre que, que c'est pas évident pour eux. Alors, vous appelez uniquement mon secrétaire, vous lui dites, voilà, j'aimerais faire une consultation avec Myriam car je ne peux pas venir au cabinet. Et la consultation par téléphone, c'est comme si vous, c'est comme si vous étiez en face, en face de moi. Il n'y a aucun problème. Vous appelez uniquement sur le portable. Et quand vous n'arrivez pas à nous joindre sur le portable parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément d'appels, n'hésitez pas.

Vous nous envoyez directement un texto et on se fera vraiment le plaisir de vous rappeler. Alors, euh, nous avons un témoignage d'une personne qui écrit sur le compte Instagram de la radio. Donc, je rappelle le compte Instagram radio.ici et maintenant.

Euh, bonsoir tout le monde et l'équipe de radio ici et maintenant Je suis psychologue et j'écoute vos émissions Myriam chaque semaine Je vous assure que j'apprends des choses grâce à vous J'aimerais savoir euh, quelles sont les études que vous avez faites Ou bien est-ce que c'est un don euh, que vous avez Comment faites-vous pour être aussi brillante

ben, je remercie beaucoup. Alors euh, non, je n'ai pas fait des études, voilà, pas du tout. Alors moi j'ai eu un accident, voilà, j'ai eu un accident où je suis restée quand même un an en commun, hein, comme je, je, je vous l'ai expliqué.

Et euh, je, je viens de de là voilà c'est à dire je ressens les choses voilà c'est à dire je ressens je, je ressens les choses avec euh, la voix bien sûr je peux aussi me tromper parce que je ne suis pas le bon dieu attention je suis pas dieu euh, je suis pour la paix je suis pour l'harmonie euh, j'essaie de faire toujours ce que je peux voilà je suis pas parfaite mais j'essaie de faire tout mon possible et surtout j'aime mon travail et j'aime aider les gens

J'aime beaucoup et je le fais vraiment avec mon cœur. Euh, J'aime pas les gens qui se séparent. Euh, J'aime pas les gens qui font du mal à leurs parents. Euh, J'aime pas l'injustice. J'aime pas qu'on profite des gens. Euh, J'aime pas que les gens qui ont le pouvoir, par exemple, qu'on écrase les pauvres. Voilà. Je veux vraiment aider les gens. Euh, voilà. Et je suis pour la paix

l'harmonie et quand je peux je dis oui quand je peux pas je dis non et c'est vrai que depuis 26 ans que je consulte moi aussi j'ai pas eu une, une vie facile voilà c'était pas vraiment toujours facile pour moi mais euh, la, on, on m'a tellement aidé je suis toujours tombée sur des gens formidables moi aussi quand j'ai commencé tout au début ça a été vraiment très difficile quand je dis vraiment très difficile

parce que je suis une personne qui est très franche, je dis les choses que je ressens et ce que je je pense. Euh, je suis contre les gens qui divorcent. J'aime pas les gens qui se séparent ou pour un oui ou pour un non. Voilà, euh, voilà. Par exemple, moi je dis par exemple quand il y a des personnes qui viennent me voir en consultation, par exemple quand je reçois un couple qui veulent divorcer, je leur dis toujours essayez de sauver votre couple. Pourquoi vous voulez divorcer Qu'est-ce qui se passe Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça fait trois semaines.

Je reçois un homme, une femme qui voulait vraiment divorcer. Voilà, qui voulait vraiment divorcer. Parce que, mais pour une bêtise. Alors, ils, ils ont trois enfants, ce couple-là. Madame ne supporte plus le monsieur et le monsieur ne supporte plus. Pourquoi Pourquoi ils veulent divorcer Une connerie parce que Madame ne supporte pas sa belle-mère.

Voilà. Elle ne veut pas que sa belle-mère, elle vient chez elle. Voilà. Et moi, j'ai tout de suite calmé cette femme quand elle est venue me voir en consultation. Je lui ai dit « Écoute, » et là, c'est s'est vraiment à pleurer. Je lui ai dit « Imagine que toi, tes enfants, ils vont se marier ou ils seront en couple. Tu aimerais que ta belle-fille ou ton gendre dit à ta fille ou à ton fils « Je ne veux pas que ta mère, elle vient. Je ne veux pas. » Je lui ai dit « Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi,

il faut pas le faire non plus aux autres. Je lui dis « Comment ta belle-mère » Et moi, ce que j'avais ressenti en tant que médium, j'ai ressenti que cette femme, elle était gentille, sa belle-mère. Mais c'était une crise de jalousie. Vous savez, des fois, vous avez des belles-filles bah, qui sont jalouses de leur belle-mère. Alors souvent, on dit « Ouais, c'est la belle-mère qui est chiante, c'est la belle-mère. » Non, il y a aussi des belles-filles aussi qui sont chiantes aussi. Il ne faut pas toujours dire « la belle-mère ». Et quand vraiment j'ai fait un travail avec elle.

Tout, pendant une heure, elle est restée avec moi au bureau. Trois jours après, je lui ai donné rendez-vous. On a fait des séances parce que je fais aussi beaucoup de coaching et des séances aussi du, du magnétisme. Et là, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, vous savez Myriam, je sais que vous êtes au régime, vous mangez pas de chocolat ni de gâteau. Elle m'a dit, j'avais envie de vous ramener une boîte de chocolat, mais

je sais que vous n'allez pas manger. J'ai dit non. Ben, je lui dis, écoute, la prochaine fois, tu me ramènes des fruits. Des fruits, il n'y a pas de problème. Mais le chocolat, tout ça, et les gâteaux, je ne mange pas. C'est-à-dire en ce moment, je ne mange pas du tout du sucre. Et là, tout doucement, et eh ben maintenant, elle a vraiment fait un effort. Vous voyez, pour des gens qui veulent divorcer, pour des conneries, voilà, pour des bêtises, des, des euh, bêtes. Je lui dis, mais pourquoi Et en plus, elle a un est... Et le mari, pareil, voulait divorcer avec elle parce que il devait... C'est pas évident pour un homme de choisir entre sa mère et sa femme. C'est pas vous

vous pouvez pas demander à, à quelqu'un, choisis ta mère ou tu me choisis moi. Non, vous, vous savez si vous avez des enfants et on dit toujours attention, attention, vous savez, ça se retourne toujours le mal parce que quand on fait du mal à quelqu'un, ça se retourne. Il faut vraiment faire très attention. Voilà, c'est pour ça, je suis pour la paix. Absolument, c'est vrai que...

De nos jours, on peut constater que malheureusement, il y a des personnes euh, vraiment euh, méchantes, hein, comme Mais tu bien as bien dit, sûr. sans pitié, euh, sans cœur, et prêts à, sûr, tout prêt à, à tout écraser et et autres, oui, pour écraser les autres. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de... Bah, et des fois aussi, tu as aussi des familles aussi qui sont méchantes. Euh, par exemple, je vais vous raconter une histoire, tiens, en rentable, on en parlait. Il y a une jeune fille, elle a travaillé pendant des années chez un patron, pendant

des années des années des années elle était vraiment fidèle à ce poste à s'occuper du père à s'occuper de la mère et malheureusement euh, voilà la maman elle est décédée et le père il est décédé bah ben, les enfants ils étaient tellement méchants parce que euh, parce que le père il aimait beaucoup cette cette femme qui travaillait chez eux et euh, cette personne

euh, je la connais personnellement parce que elle n'est pas loin de mon bureau et euh, une fois je la vois comme ça et elle était en train de pleurer et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et là elle me racontait, elle me dit tu sais Myriam voilà ce qu'ils veulent me faire, tu te rends compte le, euh, ses patrons ils ont offert des petits cadeaux ils veulent m'accuser de vol je dis quoi comment t'accuser de vol je dis mais ça va comment a, elle m'a dit si si si ils veulent m'accuser de vol parce que le, le papa avant qu'il décède

il, il, il, a fait un testament pour son employé parce que elle était vraiment très fille. Il a, il ne la considérait pas comme son employé mais comme c'était sa fille. Parce que malheureusement, quand le papa était là, les enfants ne venaient jamais, jamais ils venaient voir. Et le jour où il est décédé, ils sont venus comme ça. Alors au début, ils ont été gentils avec elle.

Et euh, il, il, parce qu'il lui avait donné une chambre de bonne, parce qu'il y avait une chambre de bonne. Non mais c'est vrai, ils étaient tellement... Non, non, non mais c'est vrai. Euh, il, et voilà, et elle était là, elle lui faisait à manger, elle lui faisait le ménage, elle faisait les courses, elle s'occupait de lui. Elle, elle allait à la pharmacie chercher des médicaments, toi, parce que moi je la voyais. Hein, elle s'occupait vraiment bien de ce monsieur. Et après... Euh,

quand, quand ils ont ouvert, le notaire, quand il a dit, bah, écoutez, euh, euh, voilà, cette dame, elle s'appelle Maria. Écoutez, Maria, elle a le droit, voilà, votre père, qu'est-ce qu'il a Ah oh, non, non, mais nous, on n'est pas d'accord, mais ça va pas. On... Euh, mon papa, il était âgé, elle a dû le manipuler. Et heureusement, c'est quoi qui a sauvé C'est que le papa, quand il a fait le testament pour son employé, heureusement qu'il y avait un certificat médical du médecin, que quoi le papa, il avait toute sa tête et...

Il avait fait aussi des témoignages par son médecin traitant, tout ça, qu'il avait toute sa tête. Et euh, cette jeune femme, elle a hérité, incroyable mais vrai, de l'appartement. C'est-à-dire l'appartement, parce que bon, c'est des gens qui ont une bonne situation. Et lui, il avait fait tout juste le partage. Il a payé même...

Parce que tu sais, quand tu hérites, tu dois payer 60%. Le papa, euh, le père, il a mis même, une, il a dit à, à Maria, Maria, il lui a dit Tu t'inquiètes pas, mes enfants ne vont pas te foutre d'or. Mais elle, ne s'attendait pas, elle ne savait pas euh, qu'il lui, qui lui a laissé l'appartement, plus la chambre de bonne, parce que c'est entre. Et euh, elle était vraiment étonnée. Il lui a dit non. C'est-à-dire qu'il lui a laissé une somme d'argent pour payer les frais de notaire, tout ça. Et maintenant, bah voilà, ils ont essayé bah, de, de, de la menacer

de tout ça Et...

Heureusement que je l'ai beaucoup soutenu, moi et d'autres voisins, on l'a vraiment soutenu cette femme. Bon, ça va partir en justice, mais grâce à nos témoignages des voisins, parce qu'on est au moins 80 personnes, qu'on a signé une pétition pour pour cette femme, pour ces... voilà. mais normalement, euh, comme ils nous ont dit le commissariat, <coughs> que normalement il n'y a aucun problème, normalement à sa faveur ça se passe bien. C'est pour ça que des fois vous avez des enfants aussi qui sont méchants, il faut vraiment qu'ils n'ont pas de cœur. Par exemple, ces enfants, ils se disent pas,

« Bah tiens, euh, cette femme, elle s'est bien occupée de mon père, elle s'est occupée de ma mère, je dois pas faire du mal comme ça. » Parce que ce qui est bizarre, quand le père, il est là, la mère, ils font rien. Mais dès qu'ils sont décédés, et on voit que ces, ces enfants-là, bah, ils viennent uniquement pour l'argent, pour l'héritage, et il faut vraiment faire très attention. Je sais même pas s'ils aiment vraiment leurs parents. Parce que s'ils ont vraiment du respect pour le père ou la mère, ils font pas ce genre de trucs. Normalement, ils laissent le souhait du papa. Attendez

pendant le confinement, ces gens-là, ils ne viennent même pas voir leur père, leur mère, je, je, je parle du père de la mère, hein. ils viennent même pas voir, c'est l'employé qui s'occupe des parents, qui s'occupe d'eux, et dès que les parents disparaissent, comme pas, un, hein, on voit tout le monde qui sont là.

Tout le monde, voilà. Mmh. Et oui, ça, bah, comme tu le disais, c'est peut-être aussi, encore une fois, une histoire, euh, un certain manque, une certaine forme de jalousie. Oui, mais bien euh, sûr, il y a la jalousie, il mmh. y a la méchanceté, mais moi, j'ai confiance à la justice française. La justice, il faut faire toujours, on tombe sur des juges formidables, ils mmh. le savent très bien, et euh, voilà. Non, non, mais ils le savent, et euh, voilà, ils savent très bien, et moi, je dis toujours, la loi...

Faites confiance à la loi. Eh oui, eh bien en tout cas, euh, voilà, c'est pas toujours évident et malheureusement, ça existe des personnes euh, sans pitié méchantes et euh, qui n'ont aucune once d'humanisme. Euh, alors Myriam, on a une autre question. Euh, nous avons à présent une personne qui écrit, euh, je cite, « J'ai mal... Euh, » Bonjour, donc.

Bien sûr, il y a toujours à chaque fois « Bonjour Myriam, euh, j'ai euh, mal au genou depuis un certain moment, euh, j'ai vu plusieurs médecins, certains me disent que je dois marcher, d'autres me disent le contraire ». Alors je sais que vous n'êtes pas médecin Myriam, mais euh, que pensez-vous de toutes ces contradictions

dois-je marcher ou euh, dois-je me euh, reposer avec ce mal de genou qui perdure depuis un certain moment Eh bien, moi, j'invite... Euh, J'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de cas de, de, des personnes comme ça, qu'ils avaient mal au genou. Moi, je vous conseille plutôt de marcher, parce que c'est quand même très important de faire des efforts. Et moi, j'invite vraiment cette dame si elle le souhaite, bien sûr, si elle m'écoute. Et en plus, vous savez, mon cabinet se trouve au rez de chaussée, il n'y a aucun problème. Euh, je peux vous aider

énormément de personnes qui ont des problèmes de genoux et moi j'aide beaucoup beaucoup les personnes avec des pierres jaunes et comme je disais je travaille beaucoup beaucoup avec de l'huile d'argan et en plus c'est de l'huile d'argan qui vient spécialement du maroc hein, je le précise bien du maroc et euh, je vais vous masser parce que je, je soigne aussi avec mes mains et avec des pierres chaudes et faites moi confiance je pense que je peux vous aider

D'accord, eh bien, euh, on va rappeler justement tes coordonnées d'ici peu, Myriam. Alors, une autre personne, on a pas mal de questions, donc, sur notre compte Instagram Radio.ici et maintenant euh...

Quelqu'un écrit, je cite, euh, « Cher Myriam, j'ai été obligée d'embaucher mon frère qui venait de notre pays avec ses enfants, mais il m'embête tous les jours et il ne fait pas bien son travail et même parfois il est insultant devant les employés. Euh, que dois-je faire ?»

Alors, moi, le conseil que je peux, de, je peux lui dire à cette personne, c'est, c'est méchant, hein, c'est votre famille. Euh, je vous conseille de plus travailler avec lui. Il faut vraiment stopper avant qu'il risque d'avoir un drame. Euh, le conseil que je vous donne, il faut vraiment trouver. une

une solution, vous voyez, surtout, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir dire, tiens, parce que c'est mon frère, voilà, parce que ce n'est pas bon pour vos employés, déjà, pour votre société, surtout ce qui se passe. Et vous savez, quand vous mettez une pomme pourrie, elle peut pourrir tous les autres, et je trouve que vous risquez d'avoir des problèmes. Mais des fois, vous savez, faites très attention, des fois, vous avez des gens de la famille aussi,

qui peuvent vous ennuire aussi. Et des fois aussi, ça peut être aussi la jalousie, la méchanceté aussi. Moi, franchement, je vous conseille de ne plus travailler avec lui. Alors, euh, oui, c'est vrai que, bah, on a justement une autre question euh, par rapport à une, une personne donc, qui veut travailler avec son père. Je te cite la question.

Euh, je m'appelle également Myriam. Euh, dans un an, je serai avocate. À votre avis, est-ce que j'ouvre un cabinet euh, avec l'aide de mon père ou bien je travaille euh, dans un cabinet d'avocat Alors, moi, je vous conseille de ne pas travailler avec votre papa. Ou alors, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Euh, si vous devez travailler avec votre père et votre père il a un cabinet d'avocat, au début, je vous aurais conseillé de travailler.

Autre part, dans un autre cabinet, parce que travailler en famille, c'est pas très bon. Ou alors, si vraiment vous travaillez avec votre père, il faut pas que vous le voyez 24 heures sur 24. Voilà. Alors quand tu dis, Myriam, rien que c'est pas bon de travailler avec la famille. Euh, euh, pourquoi Bah c'est pas très bon, c'est pas très bon. Ou alors, il faut, ça dépend vraiment si on sent. Parce que regarde, imagine par exemple son père, il est avocat. Ils ont, ils ont le même bureau.

Elle le voit 24 heures. Ça dépend vraiment si vraiment elle a une entente avec son père. Si vraiment. Parce qu'imagine si son père, s'il est dur, s'il est... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Morgane. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un de la famille, il y a le respect, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Imagine, par exemple, son père, il va lui donner un dossier. Imagine qu'elle a le loupe. Tu vois ce que je veux dire C pas... Il faut d'abord qu'elle ait l'expérience d'un autre cabinet. Travaillant en famille...

Je sais pas, moi, je suis pas pour. Ou alors vraiment travailler, tu peux travailler en famille, mais il faut pas que vous vous voyez tout le temps, 24 heures sur 24. Ça va être un petit, il vaut mieux qu'elle ait une expérience. Ou alors, sauf si elle a un père qui est formidable. Parce que des fois, tu peux travailler avec un papa ou une maman vraiment cool. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des enfants qui travaillaient pour leurs parents, et les parents, c'était comme des copains et des copines, hein.

Voilà, par exemple, moi je vais vous donner un exemple, là. par exemple, moi j'ai euh, un ami à moi, il travaille pour sa maman, ils ont une agence de voyage, et ben, il s'entend très bien avec sa mère, on dirait des, des amis, c'est-à-dire que sa mère, elle est très calme, elle est très douce, elle est très gentille

très gentil et il s'entend très bien avec sa mère. Pareil, j'ai un ami aussi qui ont un restaurant. Elle aussi, elle travaille avec son père et ça se passe très bien. Et vraiment, ça dépend chaque cas. Par exemple, là, si elle pose cette question, cette auditrice, c'est qu'on ressent qu'il y a des choses moyennes. Voilà, ça veut dire c'est un peu délicat. Voilà. Mais moi, je m'aurais conseillé de bien réfléchir. Mais franchement, comme je ressens les choses avec la fiche que j'ai, il vaut mieux travailler dans notre cabinet.

Alors, euh, on a une autre question, c'est une réaction d'une personne qui euh, réagit suite à ce que tu nous disais sur euh, euh, Myriam, comment tu as eu tes dons euh, suite au, à, à quand tu étais, bah, bah, tu as eu euh, ton accident, et que tu étais au coma, euh, cette personne dit euh, Myriam, est-ce que tu peux nous raconter tes souvenirs, qu'est-ce que tu as vu, euh, c'est très intéressant de nous raconter euh, ce dont tu te souviens de quand tu étais au coma, dans le coma pardon.

Alors, euh, oui. Alors, qu'est-ce que je me souviens bah, Je me souviens qu'il y avait une dame en blanc qui est venue me chercher. Hein, voilà. Et je courais euh, dans, dans les couloirs. C'est-à-dire qu'il y avait le couloir. Le couloir, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, parce que j'étais quand même à, à l'hôpital. Hein, euh, voilà. Et c'était vraiment le couloir. Voilà. Euh, je voyais les gens. Euh, je voyais ma maman. Je voyais mon papa. Je voyais mes frères. Je voyais mes sœurs. Je voyais quand ils venaient me voir, quand ils me parlaient. Euh, je les

entendais, voilà, je les entendais et j'entendais aussi tous les médecins, tous les infirmières dans le couloir et j'ai vu plein, plein de choses, plein de choses, mais euh, c'est très délicat d'expliquer. C'est très, euh, voilà, euh, voilà, et on entendait aussi les bruits, j'entendais aussi les cris des bébés, les cris des enfants, de l'hôpital, les portes qui se fermaient, mais surtout je voyais beaucoup, beaucoup de blancs

énormément de blanc, voilà les portes blancs, euh, je voyais, j'ai vu les gens, que, que, la mort, euh, je voyais du sang partout, euh, voilà, il y, y avait des choses, euh, euh, je sais pas comment comment expliquer ça, il y avait des bonnes choses et des choses qui sont pas bons, voilà.

Et, et c'est vrai que ces souvenirs, euh, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de médecins m'ont conseillé de faire un travail sur moi et d'essayer d'oublier ce que j'ai vécu. Mmh

et C'est à partir de ce moment-là que tu as eu tes premières euh, intuitions oui, euh, et ressenties, c'est ça Exactement. Euh, voilà, je commençais à, Alors au début, bah, au début, euh, parce que moi, si vous voulez, je faisais vraiment, euh, bah, quand euh, je, je reconnaissais plus ma mère, je reconnaissais plus mon père, je reconnaissais plus mes sœurs, je reconnaissais plus mes amis, je reconnaissais plus. Euh, voilà, ça veut dire que c'était une vie. Euh,

comme si je je venais de naître, vous voyez ce que je veux dire, je venais vraiment de, de naître. Ça m'arrive aussi, euh, des fois il y avait des trucs, des oublis, il y a des choses aussi. Par exemple, souvent je vais où, où j'ai vécu quand j'étais jeune, parce que j'ai vécu en cinéma dans le 77, et des fois il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, coucou Myriam !» Et je les reconnais plus, voilà, je ne je les reconnais plus. Par politesse, je vais dire « Bonjour, oui, ça va, tu vas bien, ça va.

Euh, voilà parce que très souvent bah, je vais voir ma famille qui sont vraiment en cinéma, c'est comme si je venais de les découvrir il m'a fallu pendant des années avec des albums de photos, de, vraiment de reconstruire, vraiment de reconstruire c'est comme si j'ai une deuxième vie, voilà, comme une deuxième vie voilà, et des fois c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup euh, des oublis voilà, beaucoup, mais surtout, attention je dis des oublis, euh, ma vie d'avant, voilà

eh bien, vraiment, euh, les auditeurs ont posé des questions quand même assez intéressantes. Euh, Myriam, donc je rappelle que, mis à part le fait que tu ressens euh, les choses et que tu peux répondre aux questions euh, des personnes par rapport à euh, une situation euh, euh, précise, tu peux également les accompagner, les guider, les coacher, euh, voilà, bah, coach de vie, quoi. Exactement, bien sûr que je peux les coacher. Si vous voulez, quand les personnes viennent me voir au cabinet, je ne vous pose pas de questions.

Question. Vous voyez, je n'ai pas besoin de cartes, je n'ai pas besoin de pendule, je ressens les choses avec votre voix. Et je vous dis, voilà ce que je ressens, ce que je vois. Et après, c'est vous qui prenez une décision. C'est vous. Par exemple, vous allez venir me voir, vous allez me dire, voilà, Myriam, euh, voilà, j'ai envie de changer mon travail. Moi, je vais vous dire, voilà, ce que je ressens, ce que... Je... Oui, est-ce que je vais gagner le procès Là, je vais vous dire, oui, tu gagnes ou tu gagnes pas. Vous voyez ce que je veux dire Je vais... Veux... Mais ça va être toujours vous

qui prendrait la décision. C'est-à-dire, moi, je vous dis ce que je ressens, mais c'est vous que vous êtes les juges. Alors, Myriam, c'est vrai que, voilà, parfois, ce n'est pas toujours facile d'aller voir quelqu'un

pour être accompagné et guidé, mais parfois, voilà, c'est mieux de partager certaines choses avec d'autres personnes que les proches, n'est-ce pas Pourquoi Quel est l'intérêt, justement, de faire Exactement. ça Exactement. Et c'est vrai que moi, je reçois énormément des jeunes filles ou des hommes ou des, des couples, tout ça. Ils ont leurs histoires, par exemple, leurs histoires d'amour. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une femme, elle est amoureuse, voilà, elle est mariée, elle est amoureuse de, de son chef ou de quelqu'un d'autre. Et elle peut pas en parler à une

parce qu'une copine, elle va, elle, que, elle va la juger, elle va lui dire, ouais, est ce que tu fais, c'est pas bien, ou alors elle a peur, le jour où elle va s'engueuler avec sa copine, elle, elle risque de la dénoncer. Et si vous voulez, quand les personnes viennent me voir, ils savent que je suis tenue au secret professionnel, parce que le secret professionnel qui est très important, et là, je vais vraiment la guider, et je vais lui donner des bons conseils, surtout

d'être juste voilà, d'être juste et d'être aussi sage, sage c'est quelque chose de très important, alors quand je dis très important euh, si je ressens que cette femme bah, elle est en train de faire des conneries et eh ben je vais lui dire, je vais lui dire voilà ce que tu fais, ce n'est

pas bien voilà ce que tu fais ce n'est pas bien vous voyez ce que je veux dire je vais y dire voilà c'est pas et surtout j'essaie aussi de donner des bonnes âmes, âmes c'est à dire c'est très important parce que il faut

Toujours, quand je dis l'âme, ça veut dire quelque chose de positif, quelque chose de bien. Je ne veux pas dire à cette femme, oui, va quitter ton mari, attention, je ne vais pas la jeter dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que si elle est amoureuse de cet homme-là, je vais lui expliquer. Peut-être que cet homme-là, c'est quelqu'un de bien. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse avec son mari. Peut-être que ça se passe mal. Peut-être qu'elle serait heureuse avec ce deuxième homme. Vous voyez ce que je veux dire Mais je vais essayer de la comprendre

et je vais aussi l'écouter. L'écouter, c'est très important. Myriam, on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Vraiment, euh, euh, j'ai beaucoup aimé les questions des auditeurs, elles étaient intéressantes. Euh, je vérifie pour voir s'il n'y en a pas d'autres, mais on n'aura pas le temps, ce sera pour la semaine prochaine. Les autres questions, je vérifie pour voir s'il n'y a pas une dernière petite question. Euh, bon, il y en a quelques-unes, mais on n'aura pas le temps, ce sera pour la semaine prochaine. Euh,

alors Myriam, une petite conclusion, un dernier petit message Oui, alors surtout ce que je voudrais dire à tous les auditeurs auditrices, n'oubliez pas que je suis là pour vous aider. Alors le seul truc que je voulais aussi préciser, il n'y a que pendant les vacances scolaires que je ne consulte pas et je ne consulte pas le mois d'août, mais je consulte le samedi. Et si vous ne pouvez pas passer bien sûr à mon cabinet 11 Avenue Raymond Point Carré, je peux vous faire aussi votre consultation par

Téléphone. Alors, on va donner les coordonnées. Voilà. Alors, si vous voulez me joindre sur mon portable et si vous n'arrivez pas à me joindre sur le portable, vous pouvez m'envoyer un texto au 06 32 22 37 01. Je répète 06 32 22 37 01.

Ah, ou si vous voulez des questions avec mon équipe, vous pouvez les appeler dès maintenant. Ils sont là, hein, vous pouvez les joindre. Et ce numéro, c'est 24 heures sur 24. Hein. C'est du lundi au dimanche de 8h jusqu'à 23h30. Alors, je vous donne le numéro. C'est le 08 92 39 78 78. Je répète, 08 92 39 78 78.

Et voilà la fin de l'émission déjà, ça passe vite, mais on se retrouve euh, la semaine prochaine Myriam. La semaine prochaine, jeudi prochain, merci beaucoup Morgane de ta gentillesse. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, essayez de vous aimer et surtout je dis beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont en grève, courage mes amis. Merci beaucoup Myriam, à bientôt, à bientôt. au revoir.

auditeur, auditrice de radio Ici et Maintenant. Vous aimez cette radio